Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un, une vidéo un petit peu particulière puisque je vous emmène avec Pierre, on est tous les deux avec Pierre mon fils Bonjour euh, Donc à 18 ans, et eh bien on passe ensemble la journée, on va vous faire partager notre quotidien on va aller visiter, enfin c'est pas visiter, on va aller aménager un appartement on va aussi aller sur dos de nos appartements euh, donc ils sont situés à une heure de notre euh, bah de chez nous tout simplement puisqu'on n'a pas exploité euh, sur notre ville euh, là on part tous les deux euh, pour du coup bah, mettre en place ces appartements Pierre veut aussi me faire présenter bah, ce qu'il a pu mettre en place le mois dernier euh, puisque bah, moi vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne YouTube je, je voyage beaucoup entre la France et la Thaïlande euh, donc là je suis rentré donc on va aller voir tout ça et l'idée dans cette vidéo, c'est de partager tout ça avec vous. Du coup, toi Pierre, t es... explique un petit peu qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais, tu es encore étudiant. Ouais, eh ben alors bah, du coup, moi je suis Pierre, euh, moi je suis un BTS NDRC, comme euh, si vous suivez, bah, du coup, vous avez déjà dû un petit peu euh, le savoir. Et euh, du coup, moi je suis en alternance, et du coup, bah, dans mon alternance, je m'occupe, euh, je travaille dans la conciergerie. et du coup, en parallèle, bah, je m'occupe des sous-locations, d'appeler les propriétaires, de les convaincre, convaincre, de m'occuper de tout, de... de nouvelle sous-vocation dans une dans, ville dans justement euh, on essaie de développer la ville euh, qui est à une heure de justement de chez nous et c'est moi qui m'occupe de tout ça donc voilà comme, euh, comme mon père vous disait euh, je t'interroge juste deux secondes c'est où là euh, là, là tu vois juste à gauche là après là là c'est la rue là la première rue à gauche la première la Là, celle-là. Voilà, ouais, D'accord. Cool. Voilà, voilà. Et, euh, <rire> et du coup, voilà, bah, comme euh, du coup, vous avez pu l'entendre, bah, toi, tu étais parti en Thaïlande. Ouais. Et du coup, à bah, moi, je m'occupais de tout ça, etc. J'ai remercié de, de nouvelles sous-locations. Et du coup, bah là, on y va pour, pour que toi, tu puisses les voir. Ok. Voilà. Et eh bah, allez, on se retrouve tout à l'heure. Pierre, qu'est-ce que tu fais du coup là eh Bah, là, du coup, je prends du linge pour le personnel de ménage euh, dans la ville en question. Mm -hmm. Et au moins, elle aura du, du stock d'avance. Euh, on du linge directement à la conciergerie. Ça, c'est les avantages. Non. On n'a pas vraiment de questions à se poser. On va la conciergerie, on prend du linge, c'est cool. Bon. bon, voilà. Ok. Là, je faire un petit sac. Bon, Pierre, on vient d'arriver, on est où là Bah, du coup, là, on est dans la sous-location. Je t'ai reposé la question, t'en penses quoi, toi que Alors, qu'est-ce que, qu que j'en pense Qu'est-ce que j'en pense J'en pense du bien. La sous-loc est vraiment pas mal. Donc Pierre a trouvé cette sous-loc là il y a quelques semaines. semaines. On a ah, signé vrai. le bail et là on est aujourd'hui sur place pour faire l'aménagement. On reçoit tous les meubles cette semaine ou pas Ouais cette semaine. Non, ouais. Juste le canapé qu'on va commencer à ménager. Euh, puis ça sera opérationnel je pense dans ouais, une bonne semaine à mon avis. Ouais à peu près. Le mm. problème c'est qu'on n'a pas reçu. Si on avait tout reçu cette semaine ça aurait été bon mais là... Encore appartement de vraiment de, de charme. Wow. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Je vais vous faire voir aussi l'extérieur. Euh, mais tu vois, il y a même une idée que je pensais. Euh, ça rappelle vraiment la création d'une expérience parce qu'en fait, toute l'entrée et tout. Fin, il y a quelque chose là. On a l'impression de rentrer dans, un, dans château, un château, dans exemple, un, dans une ancienne demeure. Mmh, mmh. Euh, il y a quelque chose. Donc je vais vous faire ça tout de suite. Bah du coup, vas-y, commencez à monter. Ouais. Moi, je fais. Ouais. Allez, temps. Voilà. Donc là, du coup, on est. Là, la petite vue sur. Hop. Voilà, là on arrive donc sur la pièce principale, tac tac tac, voilà, je vous ferai voir après l'extérieur, là on arrive sur une première chambre, c'est plutôt cool. tout ça, puis moi, je vais vous faire voir au fur et à mesure, bien évidemment. Voilà. La suite, vous la verrez un peu plus tard, parce que je pense que c'est vraiment une vidéo sur la journée. On vous emmène avec nous, et puis on va voir ça par la suite. Voilà, donc la première chambre. Hello. Et là, on monte. Là, on est sur la deuxième chambre qui est très grande enfin très grande qui est qui est quand même plutôt sympa et du coup hop on a dans la prolongation la salle de bain avec la baignoire et je trouve ça plutôt sympa voilà puis on est vraiment sur euh, sur de l'ancien voilà. et là du coup, tac. et voilà Que tu fais, la Pierre Et eh ben, là, je suis en train de monter les meubles. Je suis en train de parce que ça ne veut pas passer. Je me suis trompé dans les étapes. T'as euh... pas, t'as pas relu bien la notice J'ai peut-être fait une petite erreur. Un peu. Bon, en tout en cas, cas, ça euh... se monte bien. Ouais, c'est voilà. ça. C'est confortable, c'est confort. On a reçu, on a reçu pas mal de trucs, mais effectivement. Et du coup, qu'en soit ton premier avis sur euh, l'appartement Bah, l'appartement est top, hein. top, top, top, top. On a reçu le canapé tout à l'heure, qui est juste ici, petite table, voilà. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième journée avec Pierre. Bonjour à tous. Euh, du coup, eh bien, on retourne sur, euh, du coup, euh, sur, sur euh, notre nouvel appartement sous location. Donc la première partie de cette vidéo, eh c'était la première journée, donc on est allés tous les deux, moi j'avais laissé Pierre sur place Donc il a pas mal avancé, d'ailleurs on fera un petit point en arrivant, euh, d'ailleurs je crois que Pierre t'avait fait aussi quelques petites vidéos Ouais j'avais fait justement quelques vidéos que... euh, oui, euh, Donc voilà, donc, vous allez découvrir tout ça bien évidemment, et euh, là on y retourne pour euh, terminer, tout achevé ensemble euh, Donc on a encore des réceptions prévues pour euh, aujourd'hui, demain, samedi et c'est tout. Euh, tout, et du coup mise en ligne bah, ce week-end, donc vous allez pouvoir suivre ça à nouveau dans cet euh, épisode. Est-ce qu'il y a eu des petites, euh, je sais pas, des petites choses que tu veux, des petites anecdotes que tu voudrais partager la semaine dernière euh, sur des réceptions, euh, je sais pas. Bah, ou... bah, on a bien un pas pour le canapé. Euh, bah, une petite anecdote, ouais, c'est quand vous choisissez vos meufs, faites très attention, parce que là, je sais que nous, heureusement, on était trois, mais des fois, monter des canapés dans des à des étages, des, pourtant qu'au deuxième, mmh. c'est super compliqué, donc voilà, il faut toujours faire attention, prévoir. Euh, c'est comme là la machine qui va arriver. Il enfin, faut, faut toujours prévoir euh, une solution quoi que, que vous ne pouvez pas être tout seul à chaque fois à tout monter et tout si c'est un étage. C'est assez compliqué. Donc euh, voilà. Moi ce que je voudrais préciser c'est que comment on s'organise clairement tout ce qui est gros. Alors quand c'est des villes à distance, euh, bah, on y va, forcément, on va pas tout déléguer cette partie-là. Et ce qu'on fait, c'est que vous voyez par exemple dans la voiture, on, là, on est quand même chargé de cartons, etc. Parce que du coup, on. Tout ce qui est petits produits, euh, petits électroménagers, euh, des petits cadres, euh, des photos, etc. Euh, bah, plutôt que de s'emmerder, de les faire livrer là-bas dans des points relais, etc., il faut parcourir toute la ville pour aller chercher ces colis. On se les fait livrer chez nous et puis pour le coup, on emmène tous en voiture, ça rentre largement comme vous pouvez le voir. Ce que j'avais dit justement euh, dans une petite vidéo, c'était que le, les c'est un peu la partie un peu plus... Euh, c'est la partie la plus, ouais, met, la plus complexe. Ouais. C'est compliqué parce qu'à ouais. chaque fois, il faut pouvoir être là, euh, ils viennent là, ils vous appellent, ils sont en avance, ils sont en retard. C'est assez compliqué, hein, c'est assez compliqué. Et, euh, voilà. Parce que les livraisons, même si vous les programmez, il arrive parfois ouais. que bah, finalement, ce n'est pas le jour en question, ils ont du retard, etc. Alors pour un peu vous étiez organisé, euh, ça peut vite être problématique, donc il faut... Il faut avoir cette gymnastique d'esprit et, et prévoir justement les plans B, etc. Euh, en cas de défaillance d'un transporteur, parce que ça c'est vraiment... Euh... Ah, et puis on a beaucoup de colis, hein, donc à chaque ouais. fois il faut se rappeler de celui-ci, on a reçu celui-là, et euh, c'est super compliqué, on n'a pas reçu celui-ci, il faut recommander ça. C'est assez compliqué Il y a aussi la gestion des cartons ouais, <rire> Parce que mine euh, de rien les ouais, cartons oh c'est ouais. un truc de fou ah oui, bah oui, là, là. On parle d'écologie Mais là c'est des fois on en reçoit des cartons Il n'y a rien dedans et le carton il est énorme La dernière fois bah, tu te rappelles quand on avait été chercher mmh. un tapis euh, C'était un gros carton Tu me dis bah attends c'est pas possible Et en fait dedans le carton c'est vraiment tapis. immense Il y avait juste un tapis Enfin, je me dis, c'est quand même euh, c'est fou quoi. Le carton, faisait on aurait pu mettre six tapis dedans, quoi. C'est clair. clair. Hein non, mais il y a il a, a vraiment un gros travail à faire aussi de ce côté-là au niveau de l'écologie. Ouais, parce ouais. que là, franchement, euh, puisque nous derrière, on évacue tout ça. Donc, retour déchetterie, donc, euh, bah, c'est du boulot quoi. Mmh. Euh, c'est du boulot. Voilà, bah, du coup, nous, on se met en, en route. Là, il y a un petit peu de bouchon ce matin. Euh, et puis, on vous reprend tout à l'heure dans l'appartement. Bon, allez, du coup, on arrive dans la sous-location. On continue, euh, on continue comme vous avez dit tout à l'heure dans la voiture. Bah, là, tu fais quoi toi, papa tu montes la... Bah, je vais mettre la, la comment la, la boîte à clé ok et euh, du coup bah là on a fait le petit live matinal comme vous avez pu voir vous allez pu... ouais vous allez pouvoir le voir sur Insta ce qu'on a mis le, le, le replay et euh, du coup on a fait notre petit live tous les deux ça a duré une bonne heure et euh, franchement super bien T'en as pensé quoi toi bah très bien c'était bien réponses, ouais. euh, live Insta donc on a fait ça ce matin et puis bah là on enchaîne sur, euh, sur l'ameublement de cette, euh, de cette... Appartement duplex. Comment tu tournes là Là t'appuies donc euh, là trois fois ici. Ok, un, deux trois. Hop. Et, euh, et voilà bah du coup là, on continue, on continue l'ameublement. Bon petit problème ce matin, c'est avec les chaises. Trois semaines que que j'attendais des chaises et, euh, et au final c'est pas les bonnes. Donc c'est super, on se retrouve euh, on se retrouve un peu mal puisque, euh, puisque on est censé lancer la sous-location bah on va quand même la lancer ce week-end. Et euh, du coup, bah, on se retrouve mal parce qu'on n'a pas les chaises pour la salle à manger. Donc, bah, j'ai dû recommander. Il ne euh, faut jamais laisser les choses se tagner et tout le temps prendre problème et euh, étape par étape. Donc, on a recommandé 4 chaises. Et voilà, on va se rembourser. Même s'il euh, nous en renvoient, bah, ce n'est pas grave. On en aura pour d'autres appartements. Mais voilà, faut que, là, euh, le principal, c'est de pouvoir lancer votre sous-location, que tout soit bien et que tout soit prêt en temps et en heure. Donc, voilà. Euh, je vais vous faire un petit tour. Hein. Je vais vous faire un petit tour. 1, Oh bah du coup Et voilà Bon allez bah nous On va y retourner On va continuer du coup On va continuer tout ça Finir au, finir au mieux et au plus rapidement Bon allez on y retourne. Alors là, je voulais vous faire voir, en fait, maintenant, dans tous nos appartements, on prend ce type d'aspirateur. Pourquoi Parce que bah déjà, c'est imitation Dyson. Hein, je pense que vous connaissez, mais bon, le Dyson, on est plutôt dans les 500-600 euros. On va avoir un petit peu moins. Celui-ci coûte 200 et quelques euros. Je pourrais vous mettre le lien. Et du coup ça aspirateur sans sac ça marche très bien, c'est du même principe que Dyson, c'est moins cher et franchement on met ça maintenant dans tous les appartements parce qu'il faut essayer aussi de se mettre à la place du personnel de ménage qui euh, bah, quand il doit soulever des gros aspirateurs à traîneau ou doit changer les sacs euh, c'est plutôt emmerdant, là au moins bah, c'est sans, sans sac donc euh, du coup il n'y a pas à gérer ce genre de choses, on évite euh, cette problématique. Donc voilà, moi je vous recommande ce petit produit. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la partie description. Et comme ça, vous pourrez retrouver exactement le produit que j'achète. Et franchement, imitation Dyson hein, pour ceux qui, qui il connaissent. Marche il marche vraiment bien. Ouais, bah j'ai testé tout à l'heure. Puisque du coup, euh, on ouais. va se dire comme c'est pas Dyson. Mais voilà. franchement, ouais, ça marche super bien. Et oui, comme tu dis, euh, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un aspirateur où on peut aller partout, Quel le truc à fil où tu portes, c'est euh, compliqué. Donc, voilà. On a reçu aussi la, la, box, euh, free, la box Free qui est là-bas, puisqu'on a le technicien qui passe demain, nous installer tout ça. Voilà. Les et et la, il reste table, le petit cadre, ouais. la, table, euh, la petite terre, table pour la amont. La ouais. On met deux petites tables ici, ça va être sympa. De toute voir. Toute façon, on fera le rang Toi, ça ça donne ça. D'accord, deux on petits Ouais. Aimes bien les petites tables, toi J'aime ouais, bah, bien, c'est sympa, des ah, ouais. petits trucs, ça fait un peu design. Ouais. C'est cool. Bon, ok, ouais. Bah écoute. Hein. On y Allez. retourne. On y retourne, c'est parti. Allez, euh, on se retrouve à nouveau dans cette, dans, cette, dans, cette, dans cette vidéo. Donc là, on vient de finir de déjeuner. Petit déjeuner, euh, voilà, euh, McDo. Euh, très rapide, très rapide. Là, du coup, on va partir sur un autre appartement qu'on a lancé récemment. On va y aller parce qu'il manque un... Enfin, on, va, on va amener notamment un, nouveau, euh, un nouvel aspirateur. Moi, j'ai aussi, je vais repartir aussi moi sur, euh, sur ma ville parce que j'ai d'autres choses à faire. Pierre va rester ici. Il va réceptionner encore du matériel parce qu'il y a encore des choses à faire. On a bien avancé sur, euh, eh bien, euh, sur tout ce qui est décoration, cadre, etc. On a plutôt bien avancé. Euh, ce n'est pas encore tout à fait euh, terminé, mais ce n'est pas trop mal. Voilà, j'ai posé la boîte à clés ce matin. Euh, on a commandé des choses qu'on oublie tout le temps, par exemple du balai dans les des balais dans les toilettes. a enfin, toujours des trucs comme ça. Ce que j'ai prévu aussi, c'est que euh, en fait, mettre des diffuseurs d'odeur. Ça, c'est vraiment top pour l'expérience client, parce que du coup, bah, quand ils arrivent dans un logement, ça sent le frais et en fait, a, ça donne une impression que l'appartement vient d'être juste nettoyé. Ça change complètement l'impression quand on rentre dans un appartement. Donc, ça pensez-y. Euh, les prises doivent coûter 5-6 euros à peu près, vous les changez une fois par mois. Alors, je sais que c'est un budget, euh, mais ça peut clairement faire la différence, je vous le dis, euh, dans l'approche de votre client euh, parce que du coup, l'odeur, hein, c'est comme quand vous allez chez un boulanger, quand vous sentez le pain chaud, vous avez envie de l'acheter le pain. Bah Là, c'est pareil en fait, vous avez envie d'être dans l'appartement parce que ça sent bon. Voilà, des petits détails. Donc là, on va partir. Je vous emmène avec moi dans un autre appartement puis après, je vais rentrer euh, sur, euh, sur le Mans et euh, je vais laisser Pierre continuer et il va terminer tout ça, il va filmer aussi de son côté et on vous présentera bien entendu la finalité de cet appartement. Ah oui, les marches sont toutes petites. Ouais, hein. ah, c'est chaud. Hein. Putain. Pffaut. Et là, là, on est quoi. Mais ça, j'espère que tu l'as précisé dans l'annonce. Hein. Parce que là, <rire> je suis ah, ouais, désolé. Oui. Ah bah oui, il faut le mettre. Hein. La quatrième chambre est pour des. des euh, voilà, pour des jeunes, quoi. C'est pas pour des adultes. Enfin, si, pour des adultes, mais. Enfin, Pierre, là, on peut pas passer, quoi, tu vois. Oui, ouais, mais je... vaut mieux me dire la vérité que. est-ce ouais, mais... que ouais. ça, c'est des sources à problème. Et là-bas, on va où, là-bas Bon, ouais, on c'est aura ah bon C'est rien, ça. Là. Ah, il faut vraiment se baisser, quoi. Oh il y a oui, un carton, ouais. je sais pas si t'as vu. Hein. Oui, c'est fait exprès. Ah bon Ouais. si c'est fait exprès. <rire> ouais, c'est fait exprès. Il y a des cartons qui ouais, traînent. Non, non, mais non. C'est les trucs remplis. C'est, c'est. Ah euh... hein Oui. D'ailleurs, il y a deux tables de nuit là-bas. Bah je oui. Dit, elles sont froides, elles sont nouvelles. C'est quoi tout ça C'est les mêmes qu'il a au... l'autre qui euh, l'autre appartement, le duplex. Mais c'est. D'accord, ça, ça traîne là, mais il faudrait le récupérer un jour, non Bah oui, oui. Et c'est ouais. quoi, tu dis, cd C'est les tables de nuit. On a peut-être pu les récupérer Alors, pour des appartements. Alors j ai, j ai un petit peu... Oui, t'as un peu oublié, c'est dommage. On pourrait peut-être les récupérer même maintenant. Non Non, non ouais, c'est bien haut. Bon, allez, on continue euh, le montage des lignes, du coup, Voilà, on a bien avancé déjà. Là, le premier lit est terminé. Pareil, à l'étage, c'est terminé aussi. Là, c'est euh, maintenant passe enfin, ce au montage des, des tables de nuit. Ce qu'on vient juste de les recevoir. Hop, et vous voyez, ça commence déjà, à... Ça prend forme, quoi. Il y a... Le canapé, etc... Euh, et euh, voilà, ça... Bon, ça... avance déjà, ça avance plutôt bien. Moi, bon, ce, ce qui est toujours embêtant dans les, euh, dans l'ameublement de sous-location, c'est à chaque fois, comme euh, la dernière fois, je l'avais déjà dit, c'est euh, bah, euh, recevoir les meubles, être là au bon moment. Euh, c'est que ça, c'est que ça à chaque fois. Les appels, ah, je suis devant, mais vous, vous êtes pas là, parce que vous êtes parti faire autre chose. Enfin, c'est que ça, et c'est le, le seul point qui est un peu, pour moi, je trouve, un peu... Euh, entre guillemets chiant quoi, de, de, de la sous-location, c'est l'ameublement, euh, des fois c'est un, un peu relou quoi, de, de à chaque fois devoir s'adapter au, aux livraisons, être au bon moment, c'est un peu compliqué des fois, donc voilà, moi je vais continuer à monter, à, à monter l'étape de nuit et à avancer pour que la sous-location soit prête le plus vite possible, allez c'est parti Suite et fin de ce petit vlog, vous avez pu suivre un peu nos petites aventures dans l'appartement, dans la nouvelle sous-location que nous avons donc, que, qu a lancé avec, euh, avec euh, Sébastien. Et euh, du coup, là, voilà, je vais vous faire un petit tour. On a tout terminé là. Nous, du coup, on est, en, on est dans l'appartement parce qu'on a tout finalisé, etc. Euh, annonce mise en ligne, euh, elle était on, on l'a mis en ligne, etc. Tous les paramètres, et euh, du coup, là, on, on s'est un peu étalé parce qu'on bosse euh, du coup de l'appartement. Parce que moi, je suis resté quelques jours euh, dans la ville en question. Bon du coup je vais vous faire un petit tour euh, Que vous puissiez avoir un petit aperçu Bon voilà bon Papa est en train de bosser Ça bosse dur là Ça bosse dur, ça bosse dur, il faut, il faut oh. Voilà Le salon Tac. Avec euh, bah, les petites plantes Vous voyez j'ai mis des petites plantes ici euh, Ici qui tombent un peu pour que ça fasse plutôt sympa Un peu Un peu euh... Euh, cocooning un peu sympa quoi. Avec... salon le coin bureau enfin le coin euh, salle à manger quoi, les petites chaises etc le coin cuisine voilà ouais, on a rajouté, on a mis une petite cafetière il faut toujours tout mettre, bien penser à tous les équipements que, que vos clients auront besoin une petite cafetière pas chère parce que 49,90$ et il y avait pas mal de café, je ouais, crois ouais, ouais, il y a beaucoup de café et franchement, elle est, elle est, elle est top. Hein. Ouais. Elle est super bien. Donc voilà, c'est pas mal. Tac, petite cuisine. Donc ouais, comme je dis, pensez vraiment à tous les équipements euh, nécessaires à, à un bon logement, quoi. Qu'on puisse passer un bon moment. Donc du coup, la première chambre. Voilà, les petits tableaux, vous voyez, on essaie de les mettre en, un peu en décalé pour que ça fasse un, un aspect un peu euh, sympa, quoi. Un peu décalé, C'est pas mal. Les, les, même les fenêtres sont super sympas. C'est ça que j'ai bien aimé ici. C'est qu'on est vraiment dans la, dans la vieille ville et j'adore. Voilà la, la salle de bain. On va monter à l'étage. Donc il y a deux, deux salles de bain du coup et deux chambres. C'est un duplex. Voilà plein les petites fleurs. Hop centrer les petites fleurs partout. C'est vraiment le détail qu'il faut pas oublier, quoi. Des petites fleurs partout, des tableaux. L'histoire, vraiment, qu'on sente bien, quoi. On sente euh... voilà la dernière chambre, les tableaux, comme je vous ai dit, partout. Et la dernière salle de bain, qui est top. Franchement, elle est vraiment top. Donc, euh, avec la, avec la baignoire et tout, c'est c'est génial quoi, voilà après ça c'est le dehors Donc ouais voilà on se retrouve vraiment dans la, dans la vieille ville C'est super sympa Donc, Voilà On est au deuxième étage Et, euh, et voilà Donc euh, n'hésitez pas à dire dans les commentaires Ce que, ce que vous pensez de, de cette nouvelle sous-location Moi je suis très content Puisque franchement on a fait une belle, belle Une c'est un peu petit ici On a fait une belle trouvaille puisque euh, L'appartement est juste incroyable, le duplex est vraiment super sympa. Il a été refait à neuf. Il euh, n'y a pas, il n'y a pas longtemps de ça. Et, euh, et voilà, avec les, euh, voyez, avec les poutres, les poutres là, ça a de vraiment un charme, l'aspect. Euh Bon voilà, eh bien, je me situe du coup en direction et retour sur, sur ma ville. Donc euh, là j'ai laissé Pierre comme je vous le disais auparavant. Voilà, on a terminé sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez euh, pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous le savez, c'est une chaîne YouTube où on parle d'investissement immobilier, on parle d'entrepreneuriat de sous-location de conciergerie. Et on parle aussi d'investissement, investissement locatif, investissement en bourse. Donc, je vous partage des vidéos toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Et puis, moi, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Sur ce, belle journée. À très vite. Et comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. Ciao.